d'une envie de longue date de, de de de de faire un récit au long terme ce que j'avais assez peu fait auparavant j'ai plus fait des, des, des récits courts euh, des, des, des des des petits livres d'illustration et j'avais envie de m'attaquer à un vrai récit long et une euh, d'identifier de, de, de, de, de, de, de, des personnages et de, de planter un décor et de tenir un fil rouge sur le long terme ce que j'avais pas réussi à faire jusque-là, j'avais fait un, un long projet de bande dessinée il y a longtemps, mais qui était improvisé et qui m'était tombé des mains un petit peu. J'avais pas, j'avais pas réussi à aller au bout. Et donc là, en fait, ben, j'ai commencé ce livre-là en ne sachant pas du tout où j'allais, mais avec une envie de dessin. et C'est toujours comme ça que je fonctionne. Je pars d'une envie de dessin qui ensuite que je déroule et qui, c'est plutôt le dessin qui fait naître l'envie euh, de narration. Et donc j'ai installé une situation euh, sur laquelle je suis parti sans, voilà, en débroussaillant un peu page, à, page après page. Et une fois que j'avais euh, vraiment un, une, une scène de départ, disons, avec, euh, une dizaine de pages, là je me suis mis vraiment à écrire et à dérouler un récit, à, à commencer à visualiser de plus en plus euh, où, dans quelle direction ça pourrait aller. Et, mais en tout cas ça part d'une envie de narration de très longue date, euh, à brevets de, bah, de bande dessinées depuis tout gamin et de, surtout de cinéma. Et bah, du coup j'ai toujours dessiné mais j'avais cette envie notamment nourrie par le cinéma de vraiment construire une histoire qui se tienne de A à Z. Et moi le, le choix des thèmes est venu un peu malgré moi en installant une situation de départ et il fallait, je me suis rendu compte après coup quelque part, c'est toujours après coup qu'on qu se rend compte que tiens on a développé tel ou tel thème et j'avais envie d'installer de, des, des personnages simplement dans... Dans, dans, dans un décor euh, qui, l'a encore, passé par une envie de dessin, de, de, de dessiner des paysages, euh, tout ça, mais qui de, de, de, de confronter mes personnages à quelque chose de brut, d'assez de, de, violent. Quelque part, ça, je le savais à l'avance, parce que ben, c'était une vraie envie de récit qui passe par quelque chose qui bouscule. Donc l'envie de faire une histoire qui, ouais, dont on ne sort pas indemne et en même temps en partant d'une situation assez légère où, et ça c'est un peu l'exercice le, auquel j'ai voulu me confronter de partir d'une situation qui finalement ils sont un peu au, au début du livre ils sont, les, les personnages sont un peu blasés ils sont un peu bon allez on, on, on va se mettre au vert ils ont envie de se mettre au vert et de quitter la ville et, et petit à petit ils se retrouvent pris dans un engrenage de plus en plus de plus en plus sombre de plus en plus terrible mais de faire que lentement il y a un une, un glissement comme ça qui s'opère euh, du de la légèreté vers le, de, de moins en moins d'insouciance c'est quelque chose de plus en plus euh, de plus en plus ouais, qui ne les laisse pas indemnes en tout cas et qui ne laisse pas le, le lecteur indemne non plus parce que aussi moi c'est donc que ce soit dans le cinéma ou dans la dans la littérature c'est quelque chose que je recherche de que le, le livre soit encore vif après la lecture qui est plein de questions qui restent en suspens, auquel, au, auquel on ne répond pas, et c'est au lecteur de, de, de se créer ses propres réponses. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'avais par exemple clairement pas envie de situer le, le récit, ni dans un temps, ni dans un espace donné, mais plutôt de, de laisser beaucoup de flou là-dessus, pour laisser justement la place au spectateur, de se dire, tiens, peut-être qu'on est là, peut-être qu'on est à cette date-là, et en même temps, j'avais envie de brouiller les pistes. Là-dessus, de, même par des éléments de décor, des voitures, des vieilles bagnoles, qui, on ne sait pas trop dans quel pays on est, ça pourrait être différentes époques. Et en même temps, j'avais l'envie aussi, en, en filigrane, de, de, de, de dépeindre un monde un peu en déliquescence, comme ça, qui, qui, est, qui est ni fantastique, qui est ni n'est pas du post-apocalyptique non plus, quelque part, ça ressemble très fort au monde dans lequel on vit, et il y a des... J'avais envie de, de, de dessiner une trame de fond, comme ça, d'un monde qui s'écroule, mais qui sont des thèmes, quelque part, qu'on que, que tout un chacun connaît, parce qu'on vit un peu dans un monde qui s'écroule, et j'avais envie de faire écho, à, quelque part, à une certaine actualité et à une vision du monde qui, qui est indéniable. On, on, on, les, les thèmes que j'aborde sont venus malgré moi, mais font partie du monde dans, dans, dans, dans lequel on vit actuellement. Effectivement, pour ce qui est de l'impact des, des, des thèmes développés dans le livre, et, et des, des, des images qui, sont, qui, qui, qui, qui bousculent comme ça, tel quelles, je ne je, je pense pas l'avoir mentalisé en amont, mais par contre, effectivement, petit à petit, quand j'ai construit ce récit et que je me suis mis à l'écrire, je me suis rendu compte que j'avais cette envie de, de côtoyer, quelque, enfin, de, de, de, de, de, de dépeindre quelque chose qui est de, du, du registre de l'horreur, mais d'un glissement qui soit, euh, je ne sais pas, enfin, le... Euh, j'aime bien qu'il qu y ait un glissement qui s'opère comme ça, qui est imperceptible, où petit à petit, on rigole, on rigole, on, et on rigole de moins en moins, puis on rigole plus, et puis au bout d'un moment, on rigole plus du tout. Et ça, c'est un exercice auquel j'ai voulu me confronter. Je me suis rendu compte, une fois que j'avais développé mon récit, où il y a vraiment des moments de l'histoire où j'ai ressenti, je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment envie qu'on qu se mette à plus rire du tout, mais y a, y a pas le, je vais pas mentaliser quelque part, l'impact que ça ferait sur le lecteur, par contre, moi, il y en a bien eu un sur moi-même. Et il y a des planches où bah, j'ai voulu, du coup, euh, travailler sur cette figure du... Il y a une espèce de tueur en série qui est une espèce de, de, de bourreau d'animaux, comme ça, et qui convoque des peurs qui, qui, moi, me hantent aussi. Et où je me suis retrouvé à dessiner des choses qui m'ont heurté au début, ou en, même en, en le crayonnant, en fait, tout, en, tout en, les, en les concevant. Je me suis rendu compte que, oulala, en fait, ça me bousculait, et qu'il m'a fallu un, un effort pour les coucher sur le papier et, et accepter, une fois que j'avais mis le pied dans cet engrenage-là, il fallait que j'accepte de, de, de, de, de, de pousser le curseur encore plus loin et d'aller de franchir des crans dans l'horreur pour, pour faire quelque chose qui, euh, qui soit vivant et qui, qui, ouais, qui convoque des peurs, quelque chose de l'ordre d'un un, un, un, un cauchemar, un cauchemar éveillé, mais qui... Euh, on part d'un réel pour, qui, qui lentement s'effondre, euh, mais, mais qui on, on sort jamais du réel, quelque part. Est, on n'est jamais dans, vraiment dans le fantastique, ni dans l'horreur, mais cette horreur vient s'imbriquer dans, dans une situation réelle que, réelle que les, les personnages sont en train de vivre. Et, mais par contre, vraiment, il y a eu des scènes, de, j'ai notamment... Euh, dessiner des scènes de, de torture, d'animaux, des choses comme ça, qui, moi, m'ont heurté au moment où je les faisais. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que vraiment je vais au bout de cette idée-là Et en même temps, oui, avec une conviction croissante au fil que, que j'avançais le récit, que, ben, que je tenais un fil rouge qui avait une, une cohérence, qui avait une cohérence globale dans, dans l'entièreté du récit, et qui après convoque aussi des, ben, même des références dont, que, que, que j'ai complètement intégrées, dont je me suis rendu compte plus tard, qui... Des, des, que ce soit de l'ordre du cinéma euh, des films comme, euh, comme Massacre à la tronçonneuse, comme Délivrance qui sont de... J'ai été beaucoup abreuvé euh, bah, du, du cinéma de, de, de, de toutes, toutes époques confondues mais beaucoup, par exemple, du Nouvel Hollywood des années 70 et qui... Bon, il y a plein de réalisateurs comme ça mais qui ont fait des films qui... Euh, qui... ouais qui ne laissent pas indemne après ça peut aller dans dans, dans, dans plein de directions, des, des, des peintres comme, comme Bosch, par exemple, comme Jérôme Bosch, qui fait des, des scènes qui décrivent des, les enfers. Euh, C'est des choses qui, qui moi, m'ont toujours marqué, quelque chose de l'ordre du, du monstrueux. Mais le monstrueux fait partie de l'humain aussi. Et j'avais envie ouais, de travailler sur, ce, sur ce, cette matière-là du... De, de, de ce dont l'humain le, le, le, le, est capable, et, et notamment du pire. Euh, pour ce qui est de cette page, euh, ben c'est en fait euh, ce qui est la troisième page du livre, c'est en fait la première page euh, par laquelle j'ai commencé le, ce livre-là, du coup, et qui est une page où c'était un moment où vraiment j'avais l'envie de, de, de me confronter à un récit, mais je ne savais pas du tout comment échafauder un récit dès le début, comment l'écrire. Parce que je n'avais jamais vraiment écrit de scénario. Donc je me suis dit, bon, je vais installer une situation de départ. J'ai envie de dessiner de une ville. Euh, il faut une interaction, donc je vais y mettre deux personnages. Et quelque part, moi, moi, je, moi je, le, je, je, je le vois dès que je, dès que je vois cette page. Les, les personnages sont en tout petits. Je n'ai pas encore cerné de qui sont ces personnages, euh, qui ils sont, où ils vont, d'où ils viennent. Mais au moins, j'installe une, une situation de départ. avec. Il y a une interaction, il y a deux personnages qui qui, qui errent dans cette ville un peu, dont on ne sait pas si elle est... On se demande si elle est en construction ou en ruine. Et ils avancent là, et puis bah, ils, ils parlent avec aussi un... J'avais envie de tout, du long de... tout au long de ce, ce livre-là, c'est quelque chose qui me vient naturellement, mais de faire des, des dialogues qui, qui, qui sonnent comme si c'était du, du parler. Et donc de travailler cette langue là j'ai besoin de de d'entendre de, les scènes et de les visualiser avant de les avant de les dessiner vraiment donc j'ai besoin de, ré, de réfléchir en amont comme si c'était un film donc dans ma tête je pense je passe un, un long temps à, à réfléchir à la scène comme si euh, comme si j'étais amené à la voir hein, si c'était comme, comme si j'étais am, amené à la voir au cinéma et alors dans cette page ils arrivent là dans cette, dans cette espèce de terrain vague et, euh, et puis, bah, ça passe ça, aussi la, la, la seconde case. Du coup, il tombe sur une pelteuse parce que bah, tout simplement j'avais envie de dessiner une pelteuse. C'était un, un exercice de, de, de, de dessin, un exercice graphique que, que auquel euh, j'avais envie de me confronter. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte en deux cases que tiens, il y avait un argument de départ parce qu'il bah, y avait, un, il y avait une, une dynamique, une situation de départ où on. De, et qui, qui, qui reste une énigme, qui, on ne sait pas d'où ils viennent et, et pourquoi ils ont envie de fuir la ville, mais quelque part, moi, ça me ça semblait naturel, et puis parce qu'il bah, y, a, y a cette envie de fuir la ville euh, qui m'habitait euh, quelque part aussi, et, et qu'il y, y avait une situation de, de, de base, comme ça qui évoquait un entrain, une dynamique de... Bon, euh, allez, c'est parti, on prend la route, et puis avec un... Un véhicule un, un peu incongru, effectivement, qui, pour prendre la route, bon, une pelleteuse, euh, ça, ça, ça me semblait être une situation cocasse de départ, et mais voilà, qui partait en, en tout cas d'une envie graphique, d'une construction de deux pages très simple, en deux cases, très simple, euh, à travailler un, un matériau comme ça d'une ville qui s'effondre, mais où je savais déjà que j'avais envie de quitter cette ville très très vite pour aller plutôt explorer d'autres décors, et donc petit à petit, euh, voilà, il se confronte à, à une campagne qui devient, euh, bah, au fil du livre, de plus en plus escarpée, de plus en plus montagneuse, et où c'est la nature qui prend le dessus, au fur et à mesure où on avance dans le récit, c'est la nature qui prend le dessus, et qui finit par même engloutir les personnages, donc, euh, donc voilà, on part d'une un, situation de départ très industrielle, pour s'en échapper très très vite, et... Et se confronter à, à une nature qui est, qui est tout aussi violente, quelque part. Mais c'était aussi le, le moyen d'explorer la, la violence de la nature humaine aussi, au sein de, de... soit de ce monde industriel, soit de cette nature, mais qui, qui revient toujours en force et, qui, et auquel on doit se confronter. Euh, et ce qui fait un peu le... c'est un peu ce à quoi on est confronté dans, dans, dans la vie, de manière générale, quoi.